Une méthode scientifique pour augmenter vos ventes sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Aimé Koné, spécialiste en marketing pour les PME et responsable marketing du cabinet AMP. Aujourd'hui, je vais parler d'une méthode scientifique pour augmenter vos ventes sur les réseaux sociaux. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou le profil sur lequel vous me suivez en ce moment afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, une méthode scientifique pour augmenter vos ventes sur les réseaux sociaux. Les experts marketing ont inventé toutes sortes de techniques pour vendre sur les médias sociaux. Malheureusement, la plupart de ces techniques ne fonctionnent pas pour beaucoup de vendeurs en ligne. La raison principale qui fait que ces techniques ne fonctionnent pas, c'est qu'elles sont mal utilisées. Les gens copient ce qu'ils voient sans comprendre le sens ni le fondement de ce qu'ils utilisent. C'est logique parce que c'est une habitude qu'on traîne dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Lorsqu'on va par exemple à l'hôpital, le médecin nous examine et nous prescrit des médicaments. Souvent, on ne sait même pas de quoi on souffre et on ne pose pas non plus la question au médecin. En tout cas, pour la plupart des personnes que moi je connais. On va donc à la pharmacie pour acheter les médicaments que le médecin nous a prescrits. On les prend sans même lire la notice. Or, le médecin peut se tromper. Le cas s'est vu plusieurs fois. Certains se sont créés des problèmes comme ça en faisant une overdose. C'est la même chose pour les appareils. Lorsqu'on achète un nouvel appareil, le premier réflexe est de le brancher et de l'utiliser sans même lire le guide d'utilisation. C'est quand on n'arrive pas à configurer qu'on recherche maintenant la solution dans le guide d'utilisation. Aujourd'hui, ça nous rattrape même sur Facebook. Facebook bloque les publicités à longueur de journée parce qu'on ne respecte pas les règles publicitaires, justement parce qu'on ne les lit pas. Pas plus tard que samedi, une cliente m'a appelé pour me dire qu'elle ne retrouvait pas sa page Facebook simplement parce qu'elle ne savait pas qu'on bascule désormais d'un profil Facebook à une page Facebook. Voyez-vous, il est très important de comprendre le sens de ce que vous voulez utiliser. Cela vous permettra de maximiser votre impact lorsque vous allez l'utiliser. Aujourd'hui, je veux parler d'une des techniques les plus mal utilisées sur les réseaux sociaux. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler de cette technique, mais on verra un élément qui fait toute la différence et que vous ignorez peut-être dans son utilisation. Je veux parler des hashtags. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les hashtags Les hashtags sont des liens qu'on crée en mettant un dièse devant un mot ou une suite de mots collés afin de lier les posts d'un même sujet sur une plateforme donnée, par exemple Facebook. Donc ça ressemble à ceci. Hashtag remontez vos ventes, vendez plus facilement, augmentez vos ventes instantanément, cessez de courir après les clients. Alors pourquoi les hashtags ont été créés Ils ont été créés pour permettre aux internautes de cliquer sur ces liens-là pour retrouver tous les autres posts sur le même sujet, que ce soit pour un auteur ou pour plusieurs auteurs. Parce que sur les médias sociaux, les internautes sont submergés de posts et d'informations. C'est Chris Messina, spécialiste du marketing web, qui a utilisé pour la première fois les hashtags à l'été 2007. Chris Messina a travaillé pendant plusieurs années pour Google et Uber. Un jour, il a suggéré aux dirigeants de Twitter d'utiliser les symboles dièse pour regrouper les tweets associés en raison du nombre de caractères limités de leur plateforme. Donc, c'est ça l'origine des hashtags. Les internautes l'utilisent depuis lors pour regrouper les posts, pour sensibiliser à une cause ou pour démarrer une conversation sur un sujet bien précis. Par exemple, « Cannes 2021 » ou « Stop au viol ». Les marketeurs aussi l'utilisent pour aider les prospects à les retrouver plus facilement ou pour augmenter la portée organique de leurs posts. Parce qu'un internaute qui voit un post qui l'intéresse, cliquera en principe, sur l'hashtag à l'intérieur pour retrouver tous les autres postes de l'auteur sur le sujet. Le souci, c'est que certains marketeurs créent les hashtags avec leur propre nom ou encore le nom de leur entreprise. C'est normal puisqu'ils en sont fiers. Ou encore ils recherchent des hashtags qui ont été utilisés des millions de fois afin de profiter de l'audience des entreprises qui les utilisent. Par exemple, les hashtags marketing et entrepreneuriat sont des hashtags très très utilisés. Sauf que très peu de personnes cliquent sur ces hashtags. C'est parce qu'en Afrique par exemple, où les internautes ne maîtrisent pas encore la majeure partie des personnes, les réseaux sociaux, bon nombre de personnes ne savent pas qu'il faut cliquer en fait sur les liens. Donc l'objectif est raté. Donc comment pousser donc les internautes à cliquer sur nos hashtags et les attirer pour nous retrouver facilement Plutôt que de créer des hashtags populaires ou bien des hashtags avec votre nom, ou le nom de votre entreprise, vous devez créer des hashtags avec des accroches et des messages marketing. Les accroches et les messages marketing poussent naturellement les internautes à l'action. Donc, en créant des hashtags sur la base des accroches, vous allez accroître le nombre de clics et d'interactions pour vos posts sur les médias sociaux. Maintenant, si vous ne savez pas créer des messages marketing percutants ou des accroches percutantes, je vous donne un extrait complet de notre cours sur la rédaction des messages marketing pour vous en servir pour créer vos propres messages marketing. Ce n'est pas tout. Je vous donne aussi la possibilité de m'envoyer vos accroches que vous aurez confectionnées par Messenger pour avoir mon avis. Et donc, mon compte, c'est Aimé sur Facebook et puis vous m'écrivez. Alors, comment bénéficier du lien de téléchargement de tout ceci? C'est simple. 1. Likez et partagez cette vidéo pour marquer votre intérêt. 2. Parce qu'il faut que je sache que vous voulez bien recevoir cela. Donc, il faut liker et partager. 2. Dès, dès que ça sera fait, je vais vous envoyer le lien messenger pour télécharger le cours gratuit si nous ne sommes pas amis sur facebook vous recevrez le message en principe dans votre spam donc il faut chercher la partie spam dans messenger pour voir mon message et enfin comment vous saurez que je vous ai envoyé l'extrait du coup que j'ai répondu à votre demande vous saurez simplement lorsque je vais aller liker le partage que vous aurez fait sur votre page voilà donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je termine en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.